Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 131 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Mark of the Ninja Mark of the Ninja qui est un petit jeu plateforme euh, bah vous allez on, on, va, on va y jouer, hein, toujours euh, Je veux te présenter trop vite Mais en fait, euh, vous allez bien le voir quand on va y jouer Donc c'est parti, on va... Euh, pour continuer, donc okay, bah, on va incarner un ninja comme le nom l'indique. Je pense que vous aviez deviné euh, ce que je voulais faire c'était regarder les paramètres parce que je n'étais pas sûr de la résolution, tout ça un peu bizarre. Euh, les sous-titres, je vais les activer euh, comme ça. Vous pourrez quand même voir euh, tout ce qui va se dire parce que c'est en anglais, hein, les voix vont être en anglais donc euh, c'est pour ça. Allez. You, don't you hear the bell Donc voilà, on se réveille, nous sommes I'm le ninja, que vous voyez, je suis... Remember. Alors, là, il y a une femme qui nous parle, et nous dit don't merci, je suis pas hein. Ne te fais pas tuer, donc elle va nous aider à nous barrer de là. Alors, euh, nouvel objectif, suivre machin. Alors, ça doit être un de notre ennemi. Euh, je vais quand même paramétrer les commandes, parce que... <rire> un, peu, un peu de la peine, moi, bon, je l'ai pas dit tout de suite. Euh, un peu de la peine, c'était pas configuré en ZPSD. C'est... Euh... Moi j'ai un clavier Zarty. Et donc eux, euh, en, mo en mode QWERTY, ils font ZQSD aussi. Sauf que bah, eux, ils ont un clavier, ils ont un clavier QWERTY. Quoi. Donc le Z, c'est le W. Euh... Euh, non, qu'est-ce okay, que je raconte euh... Si, c'est ça, non Oui, bon, enfin bon. <rire> voilà. Si le Z, ça doit être le W. Voilà. C'est inversé. Oui, oui, QWERTY. Oui. Voilà. Euh. Allez, donc là, on met n'importe quoi. Voilà. Je savais pas quelle chose choisir. Voilà c'est pour pouvoir sauvegarder les commandes Reprendre le jeu c'est parti Ah je contrôle déjà mieux mon perso Allez on est parti donc on va, on va voir comment ça se joue Alors il y a une histoire de bruit Attention là ce qu'on voit c'est l'onde du bruit qui, qui sonne que vous voyez ici donc l'autre sonne là hop Donc, euh, donc il, va, il va y avoir une notion de silence On est un ninja On doit se fondre on doit pas se faire voir Regardez quand je cours Hop, ça fait une onde autour de moi, c'est-à-dire que si on onde là, les gens m'entendent. Voilà, je viens de descendre, on va aller voir, il y a un mec qui est mort là-bas, non J'ai la peine à aller vite. Ah, on peut, vous on peut normalement se cacher derrière les, les objets. Donc là, le mec, bon, il est bien mort. Regardez, on va essayer ici. Hop, on peut se cacher. Quand il y a un ennemi qui, qui passe devant nous, bah, on peut se planquer un peu dans ces endroits. Voilà, je vais faire attention, il y a un mec qui vient vers nous, on va se planquer derrière le pot de fleurs. Euh, hop, donc on est bien planqué, il va passer mais il va pas nous voir, regardez donc on voit son champ de vision C'est ce qu'il a devant les yeux, ce que vous voyez Non repéré, okay. je gagne des points, okay, okay. hop hop hop, oh merde, merde il m'a vu Alors je me cache très vite parce qu'en fait il m'a vu, il a entendu le... Comme j'ai couru ça a fait une onde et en fait il m'a entendu Je sais pas si vous avez vu, ça allait très vite il oh, y a deux mecs en plus qui vont passer, l'autre il est parti retourner voir parce qu'il n'était pas sûr Il y a des niveaux d'alerte, hein. on n'est pas tout de suite repéré, repéré euh, directement Alors On continue à avancer, là il y a notre ami qui nous, qui nous montre la route on va dire Ah donc vous voyez là on s'est déplacé, on a okay. fait fuir les corbeaux, il y a eu des vagues de bruit okay. Aussi. Okay. Alors là je dois Can pas me faire repérer Hop up, hop hop, on descend Eh hey. hey, merde, eh <rire> hey. Ah merde comment je fais Ah je vais me faire tuer Bah oui bah je me suis fait tuer euh, c'est allé très vite, alors là on va, faire, on va y aller plus doucement euh, je sais pas si on a des vies euh, si on a des, des vies je, je sais pas trop. À quoi que, Comment se représenter, en fait j'ai merdé sur les touches euh, là c'est pour ça que hein, j'ai un peu hein, été repéré par les mecs au dessus Hop alors oui donc, on a un ninja qui grimpe sur absolument tous les murs hein. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là hein. Vous n'avez pas besoin d'un truc que vous n'arrivez pas à atteindre Vous grimpez dessus C'est pas compliqué Alors là, grappin Alors j'appuie avec le clic droit Et ça tire le grappin Et d'ailleurs le grappin qui fait du bruit hein. Comme vous remarquez Merde J'ai de la peine à sauter sur le mur Voilà donc il faut que je passe dans le trou, et voilà Remarquez qu'il y avait un trou au-dessus pour passer, euh... Donc en gros, euh, on, peut, on peut combattre tous les gardes si on a envie. Mais euh, des fois, il vaut mieux les éviter. Donc là, on passe au-dessus sans faire de bruit. On saute, voilà. On passe la petite porte. Donc tant qu'ils nous entendent pas, c'est plutôt sympa. Euh... Hop Attention, est-ce qu'il y a quelqu'un là Non, pour l'instant non. Hop, j'ai ra ramassé une arme, je suis refait. L'épée hein. Donc Maintenant, ça va me permettre de fait. tuer des gens de plus facilement. À ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit en un coup, ça va être tout seul ouais. On va pouvoir tuer des personnes. Sans qu'elles puissent donner l'alerte. Alors hop, je passe là, ah, il y a quelqu'un. On va aller tout doucement, on arrive, on arrive, on arrive, on fait clac. Et là, on pousse la souris vers la droite, et ça le tue. Mais remember, et c'est un assassinat donc silencieux On va le planquer derrière une porte De la même manière qu'on peut se cacher on peut planquer des, des corps derrière Hop donc je monte ici Youh Donc là bon, on, va, on va faire de la grimpe euh, On va grimper sur le mur Voilà. Où oui, a un mec là devant Mais normalement je suis pas dans son champ de vision On va essayer de le tuer en un coup Oulala J'ai raté mon coup on va monter par là Ah il est là bas Attention on va essayer de le tuer Non oh merde Ah ça a pas voulu le faire comme tout à l'heure Allez crève oh. Bon bah, il est tombé voilà Pente glissante Voilà il est mort Bon et eh ben non, ça c'est pour me cacher derrière mais ça sert à rien Youp on descend On descend Et on descend Oula d'accord Regardez, je peux me pendre à main. Je peux me pendre à mon grappin, c'est bizarre. Allez. Hop là. Bon. C'est un détail. Hop, c'est quoi ça Ça va être une cinématique ça non Ouais non, même pas. C'est pour me dire que ça, ça fait du bruit ou que ça a fait du bruit. Je sais pas, c'était une sorte de. Machin bizarre. La lumière qui bouge toute seule là. Alors il y a un truc par terre encore. Qu'est-ce que c'est que ça Fléchette, euh, un drone pour casser d'objets, dégâts. Alors ils me disent que je peux arrêter le temps. Maintiens contrôle. D'accord, je peux arrêter le temps. Tac, tac, tac. Ok, d'accord. Déverrouillage de la porte, je sais pas de quelle porte ça parlait. Donc je peux lancer des petites fléchettes, c'est sympa. Hop. Ouh, il y a plein de corbeaux hein. Euh, comment je fais pour passer un ce garde par contre Ouais, ah, je vais tirer un truc, je vais tirer un coup dans la tête, euh, le mec... Euh, il est même pas mort quoi, j'hallucine. Voilà. Là, il est bien mort. Euh, et son corps, on peut pas, on peut pas rien en faire, en plus, euh, ah d'accord. Je me suis dit que j'allais le cacher, mais non, on peut rien en faire. Ça ne doit pas avoir d'importance sur le début du jeu, mais euh, ça doit vite en avoir. Après, hop là. Ah non, il y avait un truc là. Ah il m'a vu. Ah l'enfoiré, il m'a vu. Non. Voilà, bah il m'a vu. Euh, donc on va recommencer ça. J'ai vu le... En fait, on, on, on voit le, le truc si qui sauté, mais de cover, pas très... Pas, de très un, pas vraiment en avance. Mais, donc là, il doit y en avoir un aussi au dessus. Ah non, d'accord. So donc là, il voit plus rien. J'ai tiré une fléchette dessus, ah bah d'accord on peut, voilà, c'est bien ce que je disais, regardez Je peux aller là haut mais Alors on va essayer de le tuer en un coup C'est mieux quand il nous voit pas Hop, donc là vous voyez on voit le grappin cette fois-ci hein. On va éteindre la lumière Hop Hop, voilà on passe par au-dessus, alors on aurait pu passer par en bas en les tuant à 1 et tout ça. Mais on va la passer par au-dessus. Pour plus de sécurité. Il y a toujours plusieurs chemins possibles. À... Pour aller au même endro à un endroit. un endroit donné. Ah j'ai de la peine à descendre là. J'aimerais bien descendre s'il vous plaît. Voilà. Alors euh, le contrôle avec ça. Avec le, le ninja là. C'est un peu la merde des fois sur les murs comme ça. Alors. Euh, oui. Alors j'aimerais bien le tuer. Ils m'ont dit. Voilà, on fait comme ça. <rire> comme comme euh, l'approche avec euh, l'attaque qui tue en un coup, sauf que là, il faut appuyer sur, euh, sur D sans rentrer, donc sans faire espace. Et il euh, c'est donc là, c'est un gong. A okay. quoi ça sert le gong C'est peut-être pour que lui donne l'alerte Je sais pas, en tout cas, j'ai tapé dedans comme, comme un con. <rire> voilà, il y a des mecs là-bas. Euh, oui, on craint pas grand-chose, là, normalement. Là, je peux pas taper dans le gong. Je vais essayer de taper dans le gong si ça fait quelque chose. Ça va peut-être les attirer. Non, je peux pas, là. Bon, bah. Est-ce que je peux détruire la lumière Oui. Voilà. Ah bah d'accord. On vient de tuer deux gardes en un coup. Donc on a un petit score qui monte en haut. Vous avez, vous avez vu, hein, à côté du ninja, là. Euh, le gong, je peux taper dedans, ouais. Mais c'est un peu con de faire ça, d'ailleurs, je trouve. Alors, on ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a ici il y a un truc là. Euh, voilà, comme, de toute façon, comment on peut monter sur les murs, c'est pratique. Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, Chaque niveau quand il y a trois rouleaux qui racontent l'histoire du clan. Génial Donc ça a des petits, des petits objets bonus à récupérer. Hein. Ils sont, ils sont euh, toujours bons à récupérer, ça coûte rien. On a deux corps par terre, mais je peux rien en faire. Hop, on ouvre la porte. Alors, on monte ici. Vous voyez, on aurait pu passer par au-dessus encore, je pense. Donc là, on continue. On doit pouvoir éteindre la lumière, là. Euh, le gong aussi. Pour attirer le, le garde un peu plus loin. On va essayer de le tuer en un coup. Euh, merde, je, je suis trop en bas. Putain. Alors là, c'est là qu'on voit le contrôle qui est à chier. Hey, hey. Ah putain J'ai pas pu le, lui faire un, un kill d'un coup là Allez crève Forêt Vas-y Tu vas crever Bordel Et voilà Il est mort Alors on continue Youp. Donc le gond On va arrêter d'appuyer Voilà ça c'est là. Le corbeau Alors ça sauvegarde Alors ça faut pas que je l'ouvre, faut juste que je regarde Voilà Donc y a un mec dedans On remarque que les gardes aussi font du bruit hein, Quand tu marches. Le, moindre, le moindre son est représenté Donc bon, bon, comme il est tout seul on peut, on peut se permettre de le De l'attaquer le directement même si c'est bon, prendre des risques Hop, on monte euh, Hop là Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un Hop Ça doit sauvegarder Je pense euh, ce qu'on voit, le, le, le, le petit corbeau qui apparaît C'est la sauvegarde Donc là, il y a un mec juste en dessous Hop, on le tue en un coup J'ai réussi, heureusement Parce que l'autre, il m'aurait canardé Hop Et on le tue aussi en un coup, magnifique ça fait plus de points, ça fait un peu moins dégueu Et puis je prends moins de risques Alors là, ah il y a mon collègue Alors il faut que je remonte Hop là. Et il est là mon, mon ami carte, tu peux utiliser la carte pour t'aider à trouver des objets On va la carte Maintenant la carte Alors comment ça marche la carte euh, Le contrôle de la carte est un peu chier <rire> Bon mais bah, c'est pas grave